Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, je vais essayer de lancer un nouveau format avec vous. Ça fait un petit moment que je voulais faire ça, d'une part pour me décentrer un petit peu de moi, on parle que de moi sur la chaîne, c'est pénible. Alors qu'en fait la chaîne s'appelle 507 heures, elle devrait parler de tous les intermittents, mais je ne parle souvent que de moi. Donc ça crée un biais, c'est-à-dire que par exemple on parle beaucoup trop de musique et on parle pas assez d'autres choses, parce que l'intermittence ça regroupe énormément... De secteurs. C'est pour répondre à ça que j'ai créé ce format interview dans lequel je vais m'entretenir avec différents intermittents, différents acteurs de la culture pour vous faire découvrir le plus possible l'entièreté de tous les secteurs de l'intermittence. L'idée de ce format, c'est aussi de réunir beaucoup de témoignages pour montrer aux gens qui sont sur le chemin de l'intermittence que c'est pas quelque chose de simple. On galère tous, on a tous galéré et on galérera tous encore. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Nathan, qui est musicien, qui est sur le chemin de l'intermittence. Nathan, c'est un des premiers abonnés de cette chaîne, je pense qu'il était là dans les 200 premiers. Il m'avait gentiment invité à un concert il y a quelques années, j'étais allé le voir, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Et Nathan, il a un parcours assez intéressant, parce que vous allez voir, il était sur le chemin de l'intermittence, il a été stoppé net par le Covid, bref, il va vous raconter tout ça. Moi, je vous laisse avec lui, à plus tard. Nathan, bonjour, bienvenue sur 507h Salut Franck Ouais, je le dis en intro, mais tu fais clairement partie des premiers abonnés de la chaîne. Ça, c'est du fidèle, messieurs, dames. Vous pouvez y aller. Lui, il était là parmi les 200 premiers maxi. Eh ouais. eh ouais. Alors qu'aujourd'hui, on est 400 000. Eh ouais On a quoi, 2-3 000 Je sais pas. <rire> Présente-toi, Nathan. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es musicien Est-ce que tu es technicien, déjà Donc, moi, je suis musicien. Mm -hmm. Et euh, j'ai toujours fait de la musique, en fait, depuis gamin. Et euh, so, quand j'avais 13-14 ans, j'ai monté un groupe de reprises de Beatles avec mon père et mon frère. Et donc on a monté ça, euh, ça démarrait petit, tu vois, et au euh, fil et des années, ça a grossi jusqu'en 2019, 2019. Où euh, déjà, à ce moment-là, moi, ça commençait un peu à me travailler de, de devenir intermittent. Alors, de, de vivre de la musique. De vivre de la musique, okay. parce que nous, on faisait ça sans avoir de, de cachet intermittent, en fait. Soit t'es guitariste hein C'est ça, moi je suis guitariste, ouais, j'ai pas précisé. Et euh, donc du coup comme le groupe s'est arrêté, j'ai profité du, du truc, je me dis tiens là c'est le moment. Donc j'ai commencé à, à regarder en fait les annonces euh, sur Facebook ou internet euh, en général même d'orchestres qui cherchaient des guitaristes, des orchestres de bal qui cherchaient des guitaristes. Et j'ai vu euh, une annonce. Tu m'étonnes, parce que s'il y a bien un truc qu'on cherche pas dans la musique c'est des guitaristes. C'est ça <rire> J'ai vu une annonce, j'ai envoyé un, un texto, on m'a filé les morceaux, enfin j'ai eu le mec au téléphone, Christophe, euh, il m'a donné les morceaux à bosser, la date de l'audition, j'avais trois semaines, j'ai fait l'audition, j'ai été pris. Bam Super Bingo Et là, c'est un orchestre professionnel. Et donc là, c'est un orchestre professionnel, ouais. Donc déjà, à ce moment-là, tu te dis, c'est quand même un premier pas, je suis pas encore intermittent, mais j'y vais va. quoi. J'y vais et puis je pense que ça va aller vite. Ah ouais Ouais. Est-ce que tu es intermittent ou est-ce que tu vas le devenir T'as un plan, t'en es où là euh, Alors j'en suis que je ne le suis pas encore. J'aurais dû l'être au mois d'octobre. Ouais, ok. Sauf qu'en fait, le confinement est passé par là. Allez. Parce que j'ai démarré avec l'orchestre, j'ai fait mon premier bal en février 2020. Ouais. Et euh, le deuxième au mois de mars. Donc pour resituer février 2020, on est juste avant le, le premier Et confinement. confinement ouais. Et euh, deuxième date, le 6 mars 2020. Et dix jours après... Et oui, confinement. Terminé. terminé. Tout annulé. Voilà, jusqu'à ce moment-là, période indéterminée, hein, on ne savait pas où on allait. Au moment où tout est annulé, comme ça, ta deuxième date de ce nouveau projet qui t'emmène vers une professionnalisation, toi, tu as un, un prévisionnel de combien de dates À ce moment-là, ouais. euh, je ne sais plus sur l'année, mais j'avais compté euh, toutes les dates pour savoir jusqu'à quand était ma 43e pour être intermittent, et c'était le 30 octobre. Ouais, d'accord. Donc de, 2020. Euh... J'allais dire euh, statistiquement, ma mathématiquement, c'était bon au 30 octobre. As voilà, moi, je 500 suis C'était trop bien, en moins d'un an, euh, ouais. le truc, il est Ce qui aurait été assez exceptionnel ouais. d'avoir le, le, le... De février. De, ouf, ouais, quoi, quoi. de réussir à avoir le statut. Je sais, intermittent n'est pas un statut, mais un régime. Ouais. Mais d'avoir le statut en un an, euh, c'est quand même assez ouais, rare. C'était ouais. beau. Malheureusement, du coup, confinement. Donc, confinement, donc là, euh, tout a été redécalé. On ne savait plus trop... Euh... Bah oui, moi je me posais presque même plus la question j'attendais que ça se finisse. Ouais. Et après, euh... stopper. Eh oui. À nouveau. Re. Restopper. Ok donc... Jusqu'à là, euh, la semaine dernière. Ouais. Donc là, au moment où on tourne la vidéo, on est en juillet 2021. Ça y est, ça, ça commence à rouvrir. Tu me disais tout à l'heure, Off, ouais. que ça commence à rejouer un peu. Ouais. Et euh, du coup, c'est quoi le plan là T'en es où dans, dans cette, ces reports successifs Tu penses que tu as une date où tu auras tes 507 heures Eh bien, j'avoue que j'ai pas compté en fait. Ouais. Moi, je pars du principe que je repars à zéro. Ouais, ok. Parce que je sais pas trop si les cachets que j'ai fait l'année dernière, ils vont, ils vont compter. Ouais. Ça, on en reparlera à en tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Euh, du coup, je repars à zéro là. Donc, euh... Ouais, ouais. Donc, euh, de... je vais pas compter, mais je pense que l'année prochaine, 2022, ça sera bon. Ouais, ouais d'accord. Bah super, faudra qu'on se revoie à ce moment-là moment pour là, refaire ouais. un bilan de, de ce du qui s'est passé. Ouais. Ouais. Ouais. Euh, la question suivante que je vais poser aux gens qui sont intermittents, c'est qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as eu la fameuse notification du pôle emploi qui dit c'est bon, vous êtes admissible à l'ARE, donc l'allocation retour à l'emploi, c'est un peu le sésame pour être intermittent. Et du coup, je... à toi, je te pose la question, qu'est-ce ouais. que tu penses que tu vas ressentir ce jour-là Bah je ne sais pas, je pense que... Enfin, je ne sais pas. Je pense que oui, ça va être une espèce de une libération, entre guillemets, quoi, parce que ça y est, enfin, surtout avec tout ce qui s'est passé avant, Ouais. alléluia, ça y est, euh, j'ai le, le sésame, et, euh, et j'ai l'impression que ça va me donner comme une espèce de légitimité aussi. Ah, vas-y, ça, ça m'intéresse, pourquoi bah, Je ne saurais pas trop expliquer, parce que tant que je ne le suis pas encore, j'ai me... du mal à me considérer vraiment comme musicien euh, professionnel. professionnel. Ouais, ouais, d'accord, je peux comprendre. Euh... C'est un vaste débat, de toute façon. Hein. Ah oui, Qu'est-ce que ça ouais. veut dire être professionnel Moi, je joue en groupe avec des gens dont ce n'est pas le métier, techniquement ouais. parlant, mais qui ont une démarche bien plus professionnelle que certains intermittents avec qui je travaille. Donc, ouais. la limite, elle est assez floue. Mm -hmm. Et moi, pour te connaître, pour t'avoir vu en concert, pour avoir vu le travail que tu faisais, bah, tu es déjà professionnel dans ta démarche. Il te ah manque oui, juste ma... une validation voilà. administrative. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, ça va me... Ça a me libérer, entre guillemets je pense, ça va m'ouvrir vraiment au. Ça y est, je fais partie du milieu quoi. Le milieu qui m'a toujours fasciné quand euh, j'ai en fait que du coup j'ai des copains qui sont intermittents, euh, qui étaient déjà intermittents avant que moi je fasse euh, la démarche de rentrer dans, dans le circuit. Et, euh, et ça me faisait un peu. ça me faisait grave kiffer ce, ce milieu-là. Pour moi, c'est vraiment un monde euh, à part. Euh, ouais. C'est un monde vraiment à part entière. quoi. Ouais, c'est un monde à part. Et je me disais, mais je veux rentrer là-dedans. Donc, toi, c'était évidemment dans le monde de la musique. Ouais, c'est ça. Et, euh, je... et plus particulièrement comme musicien. Comme musicien, ouais. ouais. Et, euh, et ça m'a, euh, pendant très longtemps, j'ai dit Ah, j'aimerais bien, machin. Mais en fait, je, je me bougeais pas le cul pour le faire, quoi. Ouais. Je faisais rien. Euh, et après, j'ai compris que fin, ça va pas venir tout seul, Nathan. Ouais. Ça, <rire> va, pas, ça va pas te tomber de tout le cul dans le bec, quoi. Donc. Euh... Ça, c'est intéressant parce que, du coup, ton témoignage montre que c'est un long parcours à cause du Covid, en ouais. ce qui te concerne, parce que ça aurait dû, sur le papier, aller vite. Bon, moi, je pense que dans cette série, on pourra constater T'es tu es le premier. Donc, ouais, on oui, oui. ne peut pas comparer, mais je, si je dois faire un petit pari sur tous les invités que je vais avoir, je pense que ce sera un fil rouge. Il y aura toujours des gens qui vont dire « c'était compliqué le, ». Ouais. Le, le, le cheminement pourra... Un... Alors toi, ça s'est traduit par le Covid, mais il y en a d'autres qui vont certainement me dire, bah, je croyais que j'avais euh, toutes mes dates, et puis il euh, y a un groupe qui s'est arrêté, du coup j'ai perdu 10 dates, bah ouais, ouais. ou alors euh, ça va être, euh, je suis tombée enceinte, et puis du coup ça a tout remis en question. Mais en, en, en général, le premier dossier est toujours compliqué. Ouais. À chaque fois. Et, ça euh, et moi, ça m'a sidéré, parce qu'effectivement, quand je suis rentré dans l'orchestre, j'ai soufflé un peu. Je me suis dit, ça y est, j'y vais. Et là, on fait 60 dates à l'année. Ouais. Donc j dit, c'est bon quoi, ça va rouler. Ouais ouais. Et bingo. Et là. Ouais, et là, je dis mais c'est incroyable quoi. C'est comme si je pouvais pas y accéder. Il y a un truc qui me dit bah tu vas galérer mon petit gars. Tu veux y aller bah iras, mais tu sais pas quand. Donc le, le, la première notification ARE de, du Pôle Emploi, tu c'est champagne Ah bah c'est champagne. <rire> J'ai déjà prévu. Je le garde en surprise. J'ai déjà prévu. Ça fait plus d'un an. Le post Facebook que je vais mettre Ah Il a... Ah ouais, génial Je l'ai déjà prévu Depuis tout à l'heure, on parle de ton parcours et t'as un parcours finalement assez euh, similaire à, à, au mien et à ouais. tous les musiciens, dans le sens où t'as toujours été passionné de musique, bah c'est ouais, pas, ouais. euh, pas un truc qui... J'ai toujours fait ça, j'ai démarré, euh, j'ai fait de la guitare j'avais 13 ans, mais avant, j'ai fait du piano quand j'ai démarré... Euh, ouais, j'ai démarré, démarré le piano à 9 ans. Ouais, ok. T'as appris tout seul Non, j'ai pris des cours de solfège, Ok. C'était les deux. D'accord. Courte solfège et l'heure d'après j'avais le piano. Jusqu'à jusqu mes 13 ans en fait. Et après ça m'a un peu euh, saoulé de faire ça, parce que je trouve que c'est un peu. Euh... Le solfège Le piano et le solfège. trop ouais. de classiques, trop de théories, trop de, théorie, de machins. Ah oui euh, et puis à 13 ans, euh, commence à me gonfler un peu ces trucs-là quoi. Et, euh, et mon père qui me dit bah fais de la guitare, euh, as vu, tu vas draguer les nanas. <rire> je pense pas que je suis le seul à avoir des mains à la guitare comme ça. Et j'ai dit, ah tiens, c'est ça. Donc j'ai appris la guitare et en fait, euh, j'ai tout de suite su faire de la guitare. D'accord, t'as trouvé ton instrument. Ouais, ouais. Pas, je me rappelle même pas avoir appris. Tu vois. Et donc du coup, bah, j'ai continué là-dessus derrière et donc effectivement, j'ai toujours fait de la musique ouais, depuis petit. quoi. Et la question qui m'intéresse, c'est puisque ça a toujours été une passion, a, là, t'es sur le point de devenir professionnel de la musique. Mmh parce que tu es sur le chemin de l'intermittent, c'est des 507 heures. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit "Non, mais en fait, c'est pas ça. une passion, c'est plus que ça, ça faut que ça soit mon métier." Eh bah, ben euh, en fait, je crois que ça s'est fait tout seul, je me suis jamais posé la question. Ah oui. Ouais. C'est il faut que ça soit mon métier parce que euh, à part ça, rien ne m'intéresse. Ah oui, en fait. Vraiment euh, je quand j'étais plus jeune, j'ai fait plein de plein de boulots un peu peu naze quoi, enfin trucs à l'usine et tout machin Ouais ouais, alimentaire Ouais les trucs alimentaires et euh, en me disant mais qu'est-ce que je fais là Moi ce que je veux c'est être sur scène ou aller chanter, aller faire de la gratte Ouais, ouais. Mais j'avais pas en fait euh, le culot encore de passer euh, vraiment le cap de ça et donc bah, je me cantonnais de ça et puis il euh, bah, arrive un moment donné où j'en ai marre de faire ça et donc si ça doit être ça le déclic c'est euh, j'en ai marre de faire ça et de pas euh, avoir le culot de Ouais. Donc maintenant, tu, tu te bouges un peu et puis tu le fais, quoi. Ouais. Et, euh, et quand j'ai décidé de me bouger, bah, ça a été vite, quoi. Est-ce que tu te diriges euh, plus... Euh, C'est compliqué de se projeter parce que du coup, tu, tu, tu, tu débutes dans l'intermittence, mais si tu devais faire un pari, tu, tu irais plus vers une intermittence qu'on appelle de terrain, un truc local par chez toi, je crois que tu habites du côté d'Angers, ouais. donc un truc qui tourne côte autour d'Angers mais un truc très local ou est-ce que tu destines plutôt à des grosses tournées françaises hum, voire moi, internationales ce que j ce que j Moi c'est les grosses tournées françaises Ouais tu vas ouais. plus là dedans, d'accord. Ah, hein. ouais. Quand j'étais plus jeune je me voyais plus euh, la star oui d'accord, ok. Je voulais être ça. Ah bah, le guitariste. Voilà le guitariste chanteur qui fait tomber les meufs Ah ouais. <rire> et en fait maintenant je me vois plus euh, guitariste accompagnant en fait. D'accord. Sur les grosses tournées, ouais. Le sideman. C'est ça. Je me, me carrément faire ça. Donc toi, les, les grosses structures, les grosses tournées, t'intéresses Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Qu'est-ce qui t'attire Eh bah ben parce que euh, moi, je vois après, euh, je pense que c'est vraiment mon côté spectateur quand je vais voir des concerts. Le côté un peu paillette, quoi. Ouais, d'accord. Je sais que c'est pas que ça et euh, ouais. plus dur que ça, mais euh, le côté aussi de jouer dans les grosses salles. Ouais, ouais, c'est aussi, aussi ça qu'on de me dire, waouh, là je suis à l'Olympia ouais. Les premiers trucs comme ça, quand tu démarres, ça doit être un truc de cinglé. Ah bah, le rêve de tout le monde. Et euh... Tous les musiciens rêvent de rêve jouer de à l'Olympia. Ouais. Si tu es musicien et que tu ne rêves pas de jouer à l'Olympia, dis-le nous en commentaire, moi je comprends bah pas. Bah non, c'est clair, Pas ouais. <rire> enfin, l'Olympia ou le Zénith de Nantes ou même d'aller jouer au centre des congrès à Angers. Oui, voilà. Vrai. Là j'ai waouh, je vois la maison quoi. <rire> et donc ouais, euh, j'aimerais à terme arriver à faire ça. Et enfin, dernière question. Si jamais un jour, parce qu'on sait que l'intermittence est faite de ça, on a le statut, on a les heures, des fois au lieu de 507, on fait des années, on en a 900. Et puis des fois, on galère à avoir les 507 parce qu'on a des projets qui vont, qui viennent. Si jamais un jour tu devais perdre ce statut, euh, comment tu le vivrais à ton avis Eh ben, je te que je me suis jamais posé la question. <rire> Donc, je sais pas, mais euh, je pense que j'essaierais de relativiser le truc, de me dire bah, peut-être que là, je vais le perdre, mais euh, j'y retournerai. Tu y retournes Ouais, j'y retourne. Ouais, ouais. c'est ça qui m'intéresse. ouais, ouais j'y retourne. Est-ce que tu te dis non, bah, je vais faire un autre boulot parce que visiblement ça ne marche pas Ou est-ce que tu te dis ok, je y vais y je... retourner Ouais. ouais. Ce ne sera peut-être pas en tant qu'artiste ou peut-être ce sera plus technicien, je ne sais pas. Enfin, euh, je te laisse je dis des conneries, hein, j'en sais, ouais, sais rien du tout. Mais euh, moi, je ne me vois pas faire autre chose que ça. Euh... Ouais, ouais. Ça veut ça dire là, que... C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que si jamais tu sens dans ton prévisionnel que ça va être chaud les 507 heures, euh, parce que t'as pas assez de groupes et de voilà. dates avec tes groupes il faut que j'aille pousser des caisses voilà. dans le spectacle tu ouais, ouais, faire, ouais. toi t'as rien contre non, euh, non, filer ouais. un coup de main dans la technique carrément ouais. ça, ça me fera aussi bosser euh, le langage technique ouais, ou que ouais, je un pense technique, que parce, parce que c'est un, un peu qui pêche un peu encore chez moi ouais, dans la ouais. Technique donc, euh, je, je pense que c'est un excellent état d'esprit mm -hmm. de, déjà ça témoigne que il <coughs> n'y a pas de tellement de séparation qu'on fait tous non, oui. un spectacle et qu'on ouais. soit du côté de la technique ou du côté de la scène, on œuvre pour la même chose, c'est-à-dire le spectacle. Ouais. Donc moi, je pense que c'est toujours une bonne chose quand les musiciens euh, vont mettre un petit œil du côté de, de la... Pied, ouais, ouais, ouais, c'est très bien. Ouais. bah Super, merci Nathan, tu reviens nous en parler quand ça y est, t'as ben, 507 euh, dès que ça y est, euh, on se revoit. Cool, ciao yes.